Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous parlons de 30 juges euh, qui ont été pour absence d'intégrité morale, abus d'autorité, qualification académique insuffisante dans le pays d'Haïti. Côté juge Saro, ils sont censés révoquer ensemble avec quelques magistrats aussi. qui Nous parlons de, de notamment le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine. La voix de la Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, c'est SPJ, eh bien, dans lundi 16 janvier, qui soit passé, là, dans le procès verbal, pour son retraite professionnelle, il était fait entre le 11 et le 13 janvier 2023, qui soit passé là. La retraite qui a été faite là, eh bien, ça a que le euh, secrétaire technique, euh, M. Jean-Robert Constant, il euh, a été statué sur 69 dossiers que la Commission technique de certification, CTC, les sur problème, qui gagne ensemble avec magistrats, magistrat assis magistrats de et magistrat de bouillon. Et, non, analyse, ils ont analysé, yo fait traitement de 69 dossiers, ça. Dans 69 dossiers, ça, il y a 31 magistrats qui sont sortis certifiés, presque la moitié de l'année, et puis 28 magistrats, eux-mêmes, qui pas certifiés. C'est ça, pour ces, là, c'est fait qu'on eh, est. Donc, d'après ça, c'est SPC fait nous est. Parmi famille magistrats, un magistrat de sur Nous sommes capables de citer déjà un petit papa, le même qui était blanchi sénateur au nom de Dieu lui, ancien question sénat haïtien, qui été accusé de voler l'agent sénat. Yoranger doit également sur Ramon, Ramon cité Aximé et c'est le même qui étaient en charge dossier Pétro Caraïbe Et puis, il juge Gary Aurélien. Il y a changé, monsieur, lui-même, qui est, le premier juge qui a été l'homme sous assassinat président Jovenel Moïse là. Et puis, il y a un juge Fabien également. juge Fabien, il a été accusé, de blanchiment des avoirs par Lucref Et c'est lui-même aussi qui était en charge du dossier Jovenel Moïse là. Parmi les cinq juges que, et qui étaient sous dossier ça, monsieur, c'est que, il censé révoquer parce qu'il a été indexé, dans la question, et, et, sur certification. Nous jouons également, euh, nous l'autre juge, Ikenson et Dumet. Monsieur le même, c'est le même que, qui était dans le dossier, sur le avec l'État haïtien. Euh, bah, nous connaissons question les questions qui étaient gagnées entre, sur le gêner Dimitri Vauve, ensemble avec l'État haïtien, sous le journal Moïse. Et puis, il y a un commissaire du gouvernement, quoi, de Boukéa, et, avec le commissaire du gouvernement, porte-prince, monsieur Jacques Lafontaine, et monsieur Roosevelt Zamor, tout à l'heure, de y c'est par conséquent, toutes les deux, M. Sao, censés écarter dans le système judiciaire haïtien. Par contre, parmi toutes les Mounsao, il y a 31 magistrats eux-mêmes, sont certifiés par la CSPJ. Donc, c'est actuel, doit être le doyen du tribunal de première instance, présent, M. Chavan Etienne, M. Wilfred butus le doyen du tribunal de première instance de Fort Liberté, et Merlin Melab, Jacques-Claude Brésil, Milan Borgela, entre autres, c'est M. Sao. Il est considéré comme de vrais juges qui peuvent indexer nos questions de corruption, blanchiment, et puis toutes sortes de problèmes qui viennent. Donc, président de CSPJA, M. Jean-Joseph Lebois, je il été fait pour ses ça et puis il est à la gueule dans le ministère de la Justice, par Mme Émilie Prophète Minsé, donc pour pouvoir harmoniser une très bonne relation entre le ministère de la Justice et MJSP ensemble avec CSPJA. On est que yo et ta écarté dans certification. Alors ce que pour deux raisons fondamentales, parmi tant d'autres qui ne sont d'abord, yo dit que me deux Mexicains dans la drogue qui sont au cas qui viennent de Port-au-Prince pour l'argent. ADM paquet qui transfère pour ces malversations connues de tous dans paquet, lui dit que me vole tout corps de lui paquet. Première raison, c'est que ces raisons, dit les drogues l'ont deux mexicains. C'est pas vrai, c'est faux, ça, c'est faux. Ma répondre, je exécuté arrêté, pris en conseil des ministres, que je fais ce déposé là, dans le CSPJ. Je suis exécuté arrêté, pris en conseil des ministres, sur l'initiative du ministre d'Orsay. Par l'être ambassadeur, en Mexique, Bali, il a demandé, mais le gouvernement a pris un arrêté d'expulsion. Il voulait dire, faire suivi, arrêter ça pour que Monsieur M. De la caillou Et moi, voyez dans la prison hein, en ordre d'extraction. Je vais mettre ça à la disposition de la, de la DCPJ pour les suites administratives. Puisque, le commissaire, n'est pas assujetti au règlement de prestation serment de certification de d'ailleurs CPJ. Il pas certifié le commissaire. Il n'est pas certifié. Donc, ces magistrats, assis certifié donc pour qu'il ça au diable, avec une baguette magique comme ça. Maintenant, je suis prêt à payer le prix de mes fautes, mais c'est ceci si me fait faute si Ceci me fait ombre. Et me dit, l'âme fière et le front haut. Et m'a bâillé l'exemple que si j'ai un baguette, un fait réel ou qui fondait, je vais mettre un parquet, commissaire qui a remplacé pour me mettre dans prison. Et pour juge, pour juge capable est ce qu a eu, a eu, a eu, a et que sous Camoin, ou bien au puis je de moi, ou bien au blanchim, et me disent à me faire. Mais il faut que réseau valable, faut fondé. en mais un quelle premier dessus tout. Et ben on dit que Madame Conseillère, trop que la Madame Massillon, doit Massillon, ne c'est pas ça. dit oui. On dit une belle Madame Lot, une non Madame Lot en place la Madame n'est pas un niveau académique nécessaire. Madame et Madame Conseillère des Univers. Il mettait comme consultant CSPJ. Il n'y pas de niveau académique. Il n'y a pas de pièces. Donc soit vous allez aller pour pièce, pièces, faux pièces, pièces manquantes. Vous voulez moi à l'avant. Parce que madame on vais pas pièces une pièce pour que vous consultant dans CSPJ. Une énergie, comme est... Mais bien sûr. Ah, mais monsieur actuellement là, il n'y non... a pas de caille vivre dans mon groupe. Il a un entrepreneur. Il n'y a pas de caille quand il est depuis le CSPJ. Ça, c'est n'est pas une corruption. Ça, oui. On est pour ma dame pour pour tronquer où l'autre monde conseillé ça n'est ça pas corrompu corruption toutes ces corruptions donc comment tu as fait que -même, pour même instance ça a statué sous comportement magistral debout ou assis c'est où même encore qui encore fait la corruption je suis perdu et je suis tombé dernier mais bien sûr les politiques et moi-même je pense que et, et en tant que moi je suis fonction officielle et politique m'a exercé exercée c'est représentant de l'exécutif dans le judiciaire et que maintenant, je suis assujetti encore une fois au règlement de certification du 16 pays. Alors nous connaissons... Qui que Attends connaît... moi, c'est que le 16 pays doit se ressaisir pour qu'à jamais, il ne soit jamais en train de certifier magistrat de Bouillon parce qu'il ne pas de droit ça. Mais bien sûr, il n'est pas capable de faire ça. Moi, je suis dit que je n'ai pas démissionner encore. Je te fait les gens, Et maintenant, je vais révoquer, mais je a prévoqué bien. faut m'en bien, il a révoqué bien. Je ne sais pas si je vais je vais évoquer, Je ne pas éternellement. D'accord Je ne pas mandat qui est défini. Je pas Je ne pas Je ne pas Je pas Je ne Je Je Je Je Je la quoi a Et que maintenant, tant d'autres bagailles encore. Il demande me une conclusion favorable. Non, on demande de me lever sous quatre policiers qui n'ont pas dossier président. Faire. Ok, il fait l'autre, on ferme pas faire Actuellement, m'a dit que les policiers sont coupables de ces reproches. Si on ne pas avoir si un compte, on ne peut pas libérer. D'accord Parce que c'est le cabinet qui te fait droit, qui te fait demander en de me lever. Comment on est ministre pour le cabinet qui fait. Deux mois de euh, Ça n'a pas de sens. Et ça là. Et par contre, je m'en dis Chaque l'heure, je m'en dis là. Je m'en dis Tout le monde m'en dis là. C'est mes politiques qui sont est les ont fait espérance. Tout le monde dans le CSPJ, ils bouche fait espérance. Ils demande fait un dossier sans suite. Dossier, mon cher fait. Et que M. Kounia qu a écrit. Alors, je dois y mettre pareil. Et puis, je prends comme un pad. Je prends un tab. Tout partout. Et puis, on va dire pour y Même un bâtonnier de l'ordre des avocats. Pourquoi je pas me révoquer Pour que ça soit là. Encore, monsieur, attendez. Nous, c'est journalistes. Amenez une enquête pour moi. Sous commissaire, c'est tu n'es pas ça, famille. deux degrés de corruption par rapport à moi-même. Vous allez, vous allez vous faire une idée Attendez. Je ne ben, vais pas répondre à une question. Ça. Attendez. Monsieur, je ne vais pas dénoncer. dénoncer Je ne vais pas arrêter. Oui? La dénonciation, d'accord, n'est pas suffisante pour moi. Arrêtez-moi. C'est pense qu'il y a une corruption, commissaire. Hein Je pense qu'il y a une corruption. Vous on ne va pas dire. Non, je ne sais pas, que... faut pas de corruption. ne pas. Ça, au prochain moment, je vais me degrés c'est moi-même. C'est moi-même corrompu. C'est moi corrompu, monsieur. Vous voyez les qui là. Tout passé. Je pas tout C'est moi corrompu, Jacques Lafontaine. Vous parlez bon ça. Bon, on a nous presse. encore, c'est une Je que la police dans a la même dans On a la bon, On a la même chose. <gleviste> on a On la il y a trois bandits qui étaient tués, étaient mortellement blessés, selon les gens que la police eh, prend employé des paroles. M. Saoult immédiatement, il était arrivé, il était kidnappé ou bien était entré dans le cadre juge. Il y a quelques-uns dans le cadre à la police, et puis, la police est sur sur et eh bien Monsieur Saoult a commencé, Tirez coup de zame avec la police. Donc, la police c'est vrai que, ben, la dupouillot, y'aurait les deux autres unités encore v'une mettre en renfort. C'est bris ensemble avec une mot de quoi les avec une équipe de la SWAT qui t'est sur les lieux, qui t'est braqué zame ensemble avec bandits Parmi lesquels, a trois bandits là t'est mouru. Et puis, la police saisit quelques fusils, un fusil d'assaut AR-15 à toi de série lbu 02 13 -58, et puis l'autre pistolet de calibre 9 mm de série 14 283 Et puis, il a saisi également une motocyclette Cross qui gagne couleur noire et puis un c'est long sein que récupéré sur les lieux. La police continue à solliciter une fois de plus collaboration population pour capable continuer et lutter contre le grand banditisme dans le pays d'Haïti. Like I lose.